Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gagner 2000 euros par jour en bourse. A tout de suite Bonjour je suis Serge Demoulin fondateur de la SD Trading Academy. Ça fait 14 ans que je m'intéresse à la bourse, que je fais du trading, j'ai suivi pas mal de formations, j'ai testé pas mal de méthodes et je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis vraiment arrivé à un niveau euh, qui permet de transmettre mon savoir de manière à ce que quasiment n'importe qui peut débuter en bourse et gagner de l'argent en bourse. Alors je ne dis pas que c'est facile, je ne, dis pas, je ne dis pas que tout le monde va réussir. Donc tous les étudiants qui s'inscrivent en médecine ou en droit ne réussissent pas non plus. Mais je peux vous dire que la méthode que j'utilise maintenant est vraiment la meilleure méthode que j'ai trouvée depuis ces dernières années. Alors euh, je fais des webinaires, mardi j'organiserai un webinaire, vous verrez en fin de vidéo j'annonce ce webinaire j'expliquerai exactement comment ça se passe. Mais vous allez dire ça y est Serge il est fou, il dit n'importe quoi, euh, il veut vendre des formations, euh, c'est pour ça qu'il dit qu'on peut gagner 2000 euros euh, par jour en trading. Non, je vais vous montrer ici que c'est vraiment une réalité. Bien sûr vous pouvez vous contenter de 100 euros par jour, c'est déjà très bien si vous faites 100 euros tous les jours hein, mais euh, est-ce que vraiment ça va vous changer la vie Je pense pas. Donc 100 euros par jour, si vous tradez 20 jours dans le mois ça va vous faire un smic, ça va vous faire 2000 euros de gain. Mais moi je vais vous expliquer comment vous pouvez gagner 2000 euros par jour. Alors vous voyez euh, devant moi ici, devant vous, vous avez un graphique qui est un graphique, vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir cela. C'est Ce du market profile. Vous n'avez peut-être pas encore entendu beaucoup parler de, de ça. C'est une technique qui est utilisée depuis de nombreuses années en Angleterre et aux États-Unis mais en francophonie très peu de gens utilisent cette méthode de trading et pourtant elle est fantastique. Donc vous voyez ici on a le SP500 donc le marché américain des 500 plus grosses sociétés cotées en bourse et euh, moi je traite le mini SP500. Donc vous avez le micro SP500, vous avez le mini SP500 et vous avez donc le SP500. Donc avec le mini SP500, je vais vous montrer ça. Donc vous voyez ici, donc chaque point du, euh, du mini SP500 correspond à 4 tics et un tick vaut 12,50$. Ça veut dire qu'un seul point, donc c'est 4 fois 12,50$, ça fait 50$. Donc si vous avez un point donc sur l'SP500 vous avez déjà gagné 50 dollars. Vous voyez ici donc il y a un exemple d'un un trade ouvert je suis déjà à 62,50 et ça c'est en 2-3 secondes, hein. 62,50 en 2-3 secondes c'est rien. Alors sur un marché comme l'SP500 il y a pas mal de contrats qui se, qui se négocient tous les jours. Vous voyez ici donc à ce moment-ci par exemple ici où on est, vous avez 139 contrats qui sont proposés à la vente, il y a déjà eu 4870 contrats à ce prix-là. Et vous voyez là c'est 5000, 5000, 4000, 7000 etc. Ça ce sont le nombre de contrats qui sont générés sur très peu de mouvements. Or vous avez des mouvements qui, sont vraiment, qui peuvent atteindre ne fût-ce que 50 points sur une journée, c'est vraiment, vraiment peu de choses. Donc, il faut considérer qu'avec un marché comme ça, vous pouvez gagner vraiment beaucoup d'argent. Faisons un calcul euh, du gain potentiel sur un marché comme celui-ci. C'est le marché de vendredi. Donc, si on analyse un petit peu ce qu'on voit ici. Donc, le marché a ouvert à cet endroit-ci et il est descendu jusque 3911 ici. Donc, imaginons qu'on prenne le trade ici à 3912 donc vers le haut. Où va le marché Eh bien en fin de journée ou dans le courant de la journée il a été donc ici jusqu'à 3990. Donc on avait vu que le marché donc un point correspond à 50 dollars donc on va faire donc 3.990 moins 3.912 ce qui nous fait 78 fois 50, ça nous fait un potentiel de 3.900 dollars. Donc vous voyez quand je vous parle de 2.000 euros ce n'est pas extraordinaire. Et bien sûr ça c'est si vous prenez un trade idéalement donc dans le bas et que vous laissez votre trade aller jusqu'en haut. Mais en fait ce qui se passe c'est que dans le courant de la journée si on fait un split ici du profil vous voyez que vous pouvez prendre différents trades à différents moments et même gagner à certains moments plus que ce que fait le, le, le trade euh, d'un seul mouvement. Donc vous voyez tout le potentiel qu'il y a dans des mouvements comme ça. Si on prend une autre journée de trading comme ceci, donc je speed, vous voyez le marché descend, il monte etc. Donc si vous prenez plusieurs fois des, des, des trades ici vers le bas, vers le haut, ici vers le bas, vers le haut, vous pouvez multiplier bien sûr vos gains et arriver à des journées même de, de 5000 euros, ce n'est pas, pas impossible du tout. Donc tout le potentiel que vous avez lorsque vous tradez euh, un marché comme ça là et une méthode comme, comme celle-ci avec cet indicateur-là et ça vous donne un potentiel de gain fabuleux tous les jours et sur un mois vous voyez vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez euh, gagner. Donc par exemple ici vous voyez un de mes étudiants sur une journée lui trade des mini-contrats et eh bien il a fait en 10 trades il a fait 2062 dollars. Vous voyez euh, vous avez un étudiant ici donc cet étudiant-là qui est, qui est pas mal donc qui a réussi très rapidement à comprendre cette méthode. Eh bien vous allez il passe ici un test, je vous expliquerai aussi euh, comment on peut euh, trader avec recevoir rapidement des gros capitaux. Vous voyez ici en 34 trades entre le le, donc le 1er décembre et le 7 décembre et eh bien il a gagné 17 000 dollars donc vous voyez en 7 jours 17 000 dollars, 15 000 dollars donc euh, arrivés moins des pertes ici donc vous voyez ça c'est l'ensemble des trades qu'il a fait, profit 19 000 donc moins les commissions on arrive à 15 448. Donc c'est tout à fait possible de faire ça avec une méthode telle que celle que j'enseigne. Donc moi j'utilise carnet d'ordre, market profile et footprint et vous arrivez à des résultats extraordinaires tous les jours avec ça. Pour aider mes élèves j'ai créé un groupe WhatsApp où ils sont tous présents et euh, je fais mes analyses le matin. Donc quand je regarde un marché comme cela ben je vois que la tendance est baissière. Ensuite je regarde sur le market profile, Comment ça se présente et lorsque j'ai une ouverture comme ceci, avec les notions que j'ai de market profile je sais qu'une ouverture comme ça on va avoir un flux important vers le bas et donc j'annonce à mes étudiants donc ce que je pense qu'il va se passer. Donc vous voyez ici donc tendance baissière forte et ouverture sous le profil de la veille, je privilégie la vente et je mets les objectifs donc 3910, 3000, 8, 3910, 3900, 3890. Donc, vous voyez un étudiant là qui écoute ce que je dis et bien sûr, il a de bons résultats parce que <rire> j'ai quand même un petit peu d'expérience dans ce domaine là. Donc, ensuite, je regarde l'évolution en, en cours de journée. Donc, ouverture comme cela. Le marché confirme bien ce que j'ai dit, vous voyez là j'ai des, des trades ouverts. Donc vous voyez le marché descend effectivement. Donc mes étudiants à ce moment-là, voilà ça se passe comme prévu, voilà génial j'ai réussi à faire 8 trades positifs et pour le moment 300 euros de gains. Donc c'est sûr que lorsque vous maîtrisez un outil comme cela vous avez un avantage extraordinaire sur d'autres traders. Et vous voyez il me dit que euh, c'est vraiment une aide précieuse quand on manque d'assurance. Donc j'aide bien sûr mes étudiants euh, à obtenir euh, des bons résultats. Et voilà donc le marché continue à descendre. Il y a moyen de prendre pas mal de trades dans la journée. Et en fin de journée vous voyez euh, le mouvement qu'il y a eu. Donc le marché est descendu et monté, ça veut dire qu'on a, euh, a un nombre important de traits d'apprendre dans la journée et bien sûr euh, le résultat c'est que les étudiants euh, voilà ils, sont, ils confirment bien sûr l'utilisation de cette méthode et vous voyez beaucoup d'étudiants qui regardent ça et qui ont bien sûr de bons résultats parce que c'est une méthode totalement euh, novatrice pour ceux qui ne connaissent pas ça et qui donne des résultats vraiment fantastiques. Donc 2000 euros euh, par jour avec une méthode comme ça, vous, avez, vous allez les faire facilement. Vous pouvez même faire plus sur une journée. Vous n'avez pas besoin de trader toute la journée non plus si vous n'avez pas beaucoup de disponibilité. Vous allez pouvoir réellement faire des gains, on va dire 200 ça va être un minimum, 200 euros par jour, 500 ça va être très facile à faire et 2000 euros ça va être courant si vous tradez plusieurs heures dans la journée et si on a un marché comme on a ce jour-là. Donc vous voyez qu'il existe des méthodes qui vous permettent de réellement gagner de l'argent en bourse parce que si vous, vous positionnez bien, forcément vous pouvez protéger rapidement vos positions. Ça j'enseigne également et vous faites à ce moment-là des gains vraiment conséquents quand vous tradez avec un marché comme cela. Donc vous n'avez pas besoin d'un gros capital de départ puisque j'enseigne aussi comment passer des tests sur des propres firmes qu'est-ce qu'une propre firme Eh bien c'est une société qui met à votre disposition un capital, ça peut aller de 10.000 à 300.000 euros par exemple et vous devez passer des tests et bien sûr avec une méthode comme ça vous devez bien sûr suivre les règles que j'explique et vous êtes discipliné avec ça et vous passez des tests avec succès et vous recevez à ce moment-là un capital qui vous permet de trader sans risquer votre propre argent et vous gardez 80% des gains, la société donc se rétribue avec 20% des gains. Donc tout ça je l'expliquerai dans mon webinaire mardi et je peux vous dire que cette méthode-là est vraiment efficace. Maintenant je l'utilise quand même depuis assez longtemps pour avoir la, la certitude que c'est vraiment une méthode qui permet à des débutants ou à des traders expérimentés d'avoir de très très bons résultats. Voilà j'espère vous retrouver dans mon prochain webinaire, euh, vous avez un lien sous la vidéo, regardez la, la petite introduction euh, après cette vidéo. Euh, je pense réellement que si vous voulez arriver à gagner 2000 euros par jour en trading ou plus bien sûr eh bien euh, il faut utiliser les méthodes qu'utilisent les traders professionnels. C'est ce que j'utilise et c'est ce qui vous permettra de réellement euh, changer votre vie, arriver à gagner 2000 euros par jour, je pense que ça peut changer la vie de beaucoup de gens. Alors euh, je vous invite à tester cette méthode. Donc euh, ça ne vous coûtera pas cher au départ et vous verrez que ce que je vous dis est réellement la vérité, euh, que je ne raconte pas d'histoire et que vous pouvez vraiment gagner beaucoup d'argent avec cette méthode. Voilà j'espère euh, vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos ou à un de mes webinaires.